Ça va Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien C'est le deuxième épisode de je regarde vos spots spécial confinement Et là encore du lourd pour cet épisode Il y a des gros spots et il y a aussi des chutes Les gars je suis pas content J'ai calé ça au milieu de la vidéo vous allez voir Il y a eu quelques chutes Apparemment tout le monde est en bonne santé, ça va, tranquille Vous avez prévenu Faites gaffe les gars pendant le confinement On fait attention Donc on va regarder ça, la vidéo est toujours sponsorisée Par Bang Energy Nouveau parfum en plus aujourd'hui avec le nouveau Gangster Berry Toujours pas de calories, pas de sucre On se la met bien vos spots, épisode 2, let's go! Salut Aurélien, je m'appelle Maël. Salut Maël. J'ai 5 ans, je fais du vélo depuis un an. Okay. Et si tu veux, tu peux me regarder faire du vélo. Bah ouais, on a envie de te regarder faire du vélo. Allez, c'est parti, Maël. Montre-nous tous les âges, hein. spécial confinement. La petite planche, le kick. Nickel, Maël. Ça continue, ça tourne. Impeccable. Encore un petit saut. Joli, Maël. Et là, ça continue. Le petit pump track dans le jardin, le saut. Ok, on est toujours sur du saut, les palettes, encore un saut. Bien okay, les gars. Voici mon spot dans le jardin. Ok, vas-y, montre-nous toi aussi. Il y a du terrain là, c'est bon là. Là, je sens le petit kick, la pente, le saut, boum. Allez, le petit wheeling avec le petit commensal. Yes, c'est du très très lourd. Oula, ça a envoyé les engins et tout dans le jardin. Ah ouais, ça a carrément euh, shippé le jardin. Wow. Yes Petite musique et tout Ah ouais là ça a ravagé le jardin Yes ça a creusé et tout Allez Lourd oh là. Je vous avez dit de la chute C'est un édite là Il y a de la chute Ok En vrai trop frais Trop frais le terrain Trop stylé 3-6 nickel Ah là ça part dans la rue Petit concours de high jump 30 cm ça passe 40, ça passe avec un Inspire, en plus le même que j'avais avant, que j'ai vendu il y a pas longtemps. Ça se trouve c'est le bien d'ailleurs, je sais pas. 50 cm, est ce que ça passe. Yes, le bunny propre. Ça finit avec le petit magnol. Maîtrisé, ça va, ça gère. Allez, c'est validé. Propre, ça. Oh, ça, c'est au Québec. Regardez, chez nous, il fait 26 degrés et chez vous, il y a de la neige. Ça fait bizarre de voir de la neige maintenant. Petit spot. Dans la rue. Petit whip, ça penche le vélo. Yes, yeah, ça saute du conteneur. Ah voilà, du trial. Ça qu'on veut. Simple. Des palettes, du franchissement. Arrière, ça monte la poutre, ça monte les palettes. Simple hein. Il faut pas grand chose pour le trial. Tiens d'ailleurs, petite coupure de la vidéo juste après ça. Ah on repart sur le trial, donc attendez. Transfer. Juste avant d'enchaîner avec la nouvelle vidéo, je vais vous montrer là où je m'entraîne. J'ai mis moi aussi pas mal de palettes, et des modules qui me servent pour les démonstrations avec le bomber show. Je vais vous montrer ça maintenant là, j'ai envie de rouler. Allez, un peu d'énergie, banque d'énergie et allez, on va rider. Donc là, voilà mon petit spot local, et juste à côté de là où je tourne les vidéos. J'ai mis des palettes, j'ai mis des modules qui me servent pour les démonstrations normalement. Le petit kick, j'en ai plusieurs, j'ai celui-là que j'ai fait en ferraille, j'en ai un autre ici. J'en ai un autre là. Après là j'ai encore des palettes ici qui me servent à faire du franchissement. Par exemple ici. Ou envoyer de cette palette là à cette palette là. Il est plus grand que moi ce module là. Donc je vais vous montrer le casque hein, pour montrer le bon exemple. Toujours le casque même pendant le confinement. Tout le temps tout le temps le casque. Et allez c'est parti. Petite démo. Je suis trop excité là. Bon et maintenant ce jump je prends l'élan wap deux mètres plus haut du coup quand je veux faire du street trial en fait bah, j'enlève toutes les palettes ici de l'espace au sol pour pratiquer mes figures au sol Voilà, c'était mon petit spot à moi. Ça fait du bien de rider un petit coup, là. Allez, on repart sur vos compiles. Propre. Oh, on repart sur de la construction en bois. Propre. Un petit pont et tout. Un petit kick à la fin. OK, c'était de la trottinette. Allez, ça va. C'est père Ah, il y avait quand même du vélo. Et je vois avec la cabane que tu as derrière, tu dois maîtriser le bois. Ça continue, petit tour de jardin. On s'emballe. Le saut, la planche. Le basique du confinement. Oh la tentative de whip. Ça va passer ça. ça. Oh, on est sur du terrain HCP là. Prop oh, le saut. Oh, lourd. Ah ouais les gars ça c'est du spot ça. Yes. Travers. Ça se gagne bien. C'est hein. est parti sur de la DH là. Vers, vers, vers, vers la maison au oh, saut virage. propre ça. Yes Oh là, là, ça donne envie de rider ça Oh le gap et tout C'est de même Ça donne envie hein ok, là on est parti sur les gamelles, vous avez prévenu Ok tout va bien, jusque là ça va, t'as pas l'air Ça va Ah oh, ouais ça va là Je crois qu'il va bien, il Ok pour 7, 2, 3, 6 Ça retente oh, et j'ai fait mes vélo oh. Aïe ah, Un peu court la récepte, là. Ok, ça passe, deuxième coup, c'est parfait. Ok, on est reparti sur du basique. Les sauts, tranquille, plateforme en bois. Oh, Bien aménagé, tour du jardin. un okay. Viens à la maison, si sous. Oh, c'est chez une petite récepte, en plus. Ok, allez là, c'est la planche, le retour de la planche, sur 1m50. Yeah jardin, pareil. Wouah, c'est quoi ce terrain de fou Wouah, là, là, là, là, j'ai envie de rider les gars. Tiki en palette, ça lâche le pied Hello, et tout. Bien, je te fais cette vidéo, c'est pour présenter tous mes sauts que j'ai chez moi, donc c'est parti. Vas-y, on regarde, les sauts chez toi. Pour <lose> planche propre. Yes, en vrai ça envoie une planche de... Hop, ça envoie quoi. Ah là, il y a du vrai saut là. J'ai été en gros sans œuf, propre. Salut Aurélien, je m'appelle Mathis, j'ai en... Salut ans. Pendant le confinement je m'amuse en faisant du vélo chez moi. Ok. Et j'ai construit un tremplin avec des palettes. Ok, bah montre-nous le tremplin avec les palettes. Petit wheeling, tranquille, pépère. Le mini en 180, nickel. Le petit kikilou. Ah oh, propre. Ça fait plaisir ça. Allez, ça envoie les sauts. Oh joli piscine, moi je veux bien. Joli saut Okay. Bonjour, je m'appelle Aaron, j'ai 11 ans. Salut Aaron. le confinement, j'ai fait des bains, je vais vous montrer. Vas-y, montre-nous Ah ouais, là aussi ça a le jardin là Ah <rire> lourd Yes Petit saut, tranquille, avec le petit sun, tac tac, enroulé, propre Là aussi ça a le jardin là oh. Et Les jardins, ils ont dû être ravagés pendant le confinement, c'est pas possible yeah. What T'as ça, ça derrière chez toi pas possible a mousse, back, pip, ça passe Yes Pareil, derrière le jardin. Une butte de terre, là. Zéro construction. En d'élan, tu sautes. Hop Yes yeah. Plateforme. Ça repart sur le pump track. Eh Mais les gars, vous avez construit tout ça pendant le confinement. Allez, petit saut derrière le jardin. Damn Damn Damn la team On part sur la trottinette. Trois kicks. Hop, on ai pas fait un, deux, trois. Nickel petit skate, petit kickflip. Tu me mets au défi avec le kickflip, hein Eh bah, bien, apparemment, il y en a qui se la mettent bien pendant le confinement. Il y a des jardins qui ont été ravagés. Il y a peut-être des gens qui sont allés à l'hôpital. Non, ça, je crois pas à toutes vos chutes. Je sais que vous allez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, tu penses à liker. Et puis, bien sûr, si tu veux aller sur ma boutique en ligne Bomber Show, c'est juste là. T'abonner, c'est juste en dessous. La première vidéo des abonnés, leur spot pendant le confinement, c'est juste ici. Prenez soin de vous. Ciao.